Jusqu'à présent, vous avez vu les définitions et les caractéristiques des herbes folles, mais également la manière dont leur perception a évolué au cours des années. Nous allons maintenant voir les modes de gestion en milieu agricole et en milieu urbain. En milieu agricole, tout d'abord, l'utilisation intensive d'intrants chimiques, les herbicides, a conduit à l'apparition de phénomènes de résistance chez de nombreuses espèces. En revanche, chez d'autres espèces, telles que la renoncule des champs ou le pied d'alouette, on n'a pas encore mis en évidence de tels phénomènes de résistance. Cette problématique, couplée à la prise de conscience de l'impact des produits phytosanitaires sur la biodiversité et sur la santé, a conduit à une modification des pratiques culturelles. Cela se traduit par un moindre travail du sol, des rotations plus importantes des cultures et une acceptation de la présence de certaines de ces espèces dans les cultures. Ainsi, certaines espèces, autrefois raréfiées, tendent à se développer de nouveau, tels que le bleuet par exemple. En milieu urbain, l'évolution des pratiques a été plus récente et s'est réalisée en lien avec l'évolution réglementaire interdisant l'utilisation des produits phytosanitaires dans la gestion des voiries, aussi appelée loi Labbé. Pour détailler les évolutions de la gestion de ces espèces, nous allons maintenant interroger Anne Breuil. Alors, la gestion différenciée, c'est une manière d'entretenir les espaces verts de façon différente suivant les sites. Euh, vous voyez qu'en fait euh, euh, dans un parc, euh, au fond, euh, là on, ça va être quelque chose de. Euh, qui va bien avec le site d'avoir des zones de prairie où on va très peu entretenir, on va, ne on va pas tondre régulièrement. On n'arrose pas, on ne fertilise pas, on ne ramasse pas forcément les feuilles. Donc des zones très naturelles. Et puis au contraire, vous voyez bien que euh, en ville, il y a aussi des espaces verts qui sont très entretenus, très tondus fertilisés, arrosés, très fleuris. Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on appelle des zones de prestige horticole. Donc entre ces deux intermédiaires, entre des zones naturelles et des zones de prestige horticole, entre ces deux extrêmes plutôt, eh bien on a plein d'intermédiaires possibles. Et euh, donc euh, cette gestion différenciée elle a plusieurs sens suivant les gens. Donc soit c'est juste une façon d'entretenir différemment les espaces, sans avoir forcément une idée de biodiversité derrière. Et puis d'autres fois, au contraire, justement, l'objectif, c'est de préserver la biodiversité. Donc il y a un enjeu environnemental, il y a aussi un enjeu social, un enjeu économique, parce que finalement, entretenir moins, ça coûte aussi moins cher, et le budget partout diminue. Donc il y a plusieurs enjeux à la gestion différenciée. On parle de gestion différenciée dans certaines villes, et puis dans d'autres villes, on va parler euh, de gestion raisonnée parce qu'on va raisonner suivant, euh, suivant ce qu'on va, qu va y mettre en fait, hein, euh, sur la fertilisation, sur l'arrosage, euh, sur tous les moyens dont on dispose hein, aussi. Euh, parfois on va parler de gestion harmonique, ça c'est le département de la Seine-Saint-Denis euh, qui va notamment euh, être en harmonie avec, euh, avec les les usagers mais aussi les espaces, un équilibre avec euh, les espaces euh, très entretenus, moins entretenus et, et en fait la gestion harmonique aussi euh, c'est lié à, au comité d'usagers, c'est-à-dire qu'on va interroger les usagers d'un parc pour savoir ce qu'ils veulent vraiment, est-ce qu'ils veulent plus de zones de, pour pique-niquer, est-ce qu'ils veulent plus de zones fleuries et on va prendre en compte cet aspect-là. Euh, on va parler parfois euh, de gestion évolutive durable pour euh, notamment la ville de Lyon, pour faire évoluer des sites qui sont très entretenus vers une évolution, vers des sites qui sont moins entretenus. On peut mettre en place une gestion différenciée dans n'importe quel contexte. Simplement, le code qualité qu'on va appliquer aux différents espaces ne va pas être forcément le même suivant l'usage du site et les contraintes. Donc euh, quel que soit euh, le site, on pourra toujours mettre des endroits où on entretient énormément, et puis d'autres endroits où on entretient beaucoup moins, et on laissera une pla la place finalement à la biodiversité. Alors euh, par rapport à ce qui a changé euh, notamment en termes d'entretien de, lié aux produits chimiques, parce qu'avant on utilisait beaucoup de traitements phytosanitaires. Or euh, la loi a changé, il y a eu la, la loi LABI en 2014, euh, et puis ensuite, en 2015, il y a eu la loi transition énergétique qui fait que depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser des traitements phytosanitaires. Et puis ça va être bientôt le cas aussi pour les particuliers à partir du 1er janvier 2019. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qu'on utilisait avant de manière courante, les pesticides, eh bien euh, on n'aura plus le droit de les utiliser pour la plupart d'entre eux. Pas, pas tout à fait tous, hein, puisqu'il y a le biocontrôle qui se met en place. Donc, euh, ça change complètement la donne. Avant, c'était quelque chose de classique d'utiliser des pesticides, et puis surtout, on ne se rendait pas compte de l'impact sur l'environnement. Donc, on va essayer aussi des pratiques alternatives à la lutte chimique classique. De nombreuses villes, en fait, dans toute la France mettent en place la gestion différenciée. Euh, donc, en fait, on part d'un inventaire euh, que ce soit qualitatif, quantitatif, voir un petit peu les moyens qu'on a humains, matériels, faire un inventaire aussi euh, écologique, savoir quelle espèce, euh, quelle espèce végétale est présente, hein, euh, quelles sont les espèces animales aussi. En fait, euh, le rôle du jardinier change complètement. Euh, maintenant, on demande au jardiniers de s'intéresser aux plantes sauvages aussi. Et puis ça permet de voir s'il y a des espèces euh, moins connues, euh, est-ce qu'il n'y a pas une adaptation du type d'entretien à faire Si on a, euh, pourquoi pas, des orchidées qui poussent euh, dans un espace vert, hein, ça arrive, euh, même à Paris, eh bien, euh, on va éviter de l'attendre au moment où elle est euh, fleurie, euh, fructifiée, on va attendre qu'elle qu accomplisse complètement son cycle. Hein, en fait. Voilà. Donc en fait, on va raisonner suivant les espaces. Ces évolutions de gestion sont à mettre en relation avec les évolutions de perception de la nature en ville que vous avez étudiées au cours de la séquence 3. Ainsi, la nature se trouve réintroduite au cœur même des villes et des villages, et le citoyen participe aux modifications de gestion et à l'entretien de ces espèces longtemps délaissées, voire dédaignées. Les notions clés à retenir sont Les pratiques de gestion évoluent dans les deux types de milieux. En milieu agricole, pour contourner l'apparition des résistances aux pesticides. En milieu urbain, pour réconcilier l'homme avec la nature. Les plantes phares de cette vidéo sont le vulpin et la chélidoine.